beaucoup de Français de positions politiques d'ailleurs très très diverses, la Révolution française n'aurait pas été naturelle, elle aurait été préparée de longue date parfois et eh bien par euh, certains personnages. C'est une croyance bien entendu parce que toutes les, toutes les études qui ont été faites depuis 1789 euh, ont totalement invalidé la thèse du complot. Mais il n'empêche que, et c'est ce qui m'a intrigué, et qui m'a intrigué d'ailleurs depuis très longtemps, parce que c'est un, un travail finalement qui a une origine assez lointaine, il y a une vingtaine d'années, puisque j'ai travaillé sur le complot anglais, enfin le mythe du complot anglais pendant la Révolution française, et je me suis aperçu que finalement eh c'était bien plus complexe qu'il y avait de nombreux, enfin, de nombreux mythes du complot, et donc de ce fait, euh, et bien cette, euh, cette question du complot euh, voilà m'a vraiment, vraiment euh, tenu à cœur. Pendant, très, enfin, pendant, pendant, pendant pendant des années, je me suis posé cette question. Et bien entendu, et bien tous, les, tous les travaux qui ont porté sur la question ont totalement invalidé cette, euh, ce, ce, ce complot, qu'il soit, on le verra, philosophique, franc-maçon, britannique ou encore protestant par exemple. Ce complotisme qui apparaît dès les premiers mois de la Révolution française est une, on pourrait dire, c'est une sorte de, de constante dans les, à la fois la littérature qui, qui paraît à partir de 1789, mais aussi dans les prises de position publiques de certains euh, hommes politiques de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est une dimension totalement, je dirais, euh, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas de, de précédent à une, un complotisme aussi présent et aussi longtemps présent, parce que ce complotisme prend naissance en 1789 et on le voit parcourir toute la révolution française notamment dans sa phase euh, qui est vraiment sa phase maximale on peut dire la terreur mais on le voit également et eh bien ressurgir après la chute de Robespierre on le voit toujours à l'œuvre au début et euh, eh bien du 19e siècle avec le consulat ce n'est que progressivement pendant l'empire que euh, ces théories commencent on pourrait dire à s'essouffler mais il n'empêche que ces théories ressurgissent au 19e siècle et cette matrice qui est celle par exemple du complot maçonnique, qui ensuite sera, mais c'est quelque chose qui n'existait pas pendant la révolution, mais qui ensuite sera associé au 19e siècle au complot euh, juif, donc le complot judéo-maçonnique. Ce mythe du complot judéo-maçonnique, bien entendu, a eu euh, des effets considérables au 20e siècle et hélas, aujourd'hui, toujours, il suffit et eh bien de. de, de de se promener, je dirais, sur Internet, on s'aperçoit, et eh bien, que ces thématiques sont toujours présentes. De même que elle est toujours présente l'idée que la révolution aurait été provoquée par un complot de philosophes ou encore un complot ourdi, et eh bien, par l'Angleterre. Les multiples facettes. Alors il y a quatre quatre grandes thèses, on pourrait dire, qui ont été mises en, mises en exergue dès le début de la Révolution française. Il y a eu d'abord, euh, si on regarde du point de vue, je dirais, de la chronologie, euh, on voit paraître très très tôt une accusation euh, portant, enfin, une, une accusation visant les protestants. Notamment euh, par le fait que, euh, avant la Révolution française, il y a un personnage éminent en France, c'est Jacques Necker, euh, ministre de Louis XVI, Genevois, protestant, et euh, certains euh, Français, notamment, souvent, eh bien, il s'agit euh, de partisans de l'Ancien Régime, euh, euh, accusent Necker d'avoir euh, été euh, le maître d'œuvre d'une conspiration visant à abattre l'Ancien Régime. Deuxième euh, figure notoire de ce Bon, il s'agit des philosophes, et là, bien entendu, c'est quelque chose. On, on pouvait s'y attendre, si vous voulez, parce que eh, il est certain que la Révolution française, lorsqu'on la regarde, euh, lorsqu'on l'examine dans ses grands textes fondamentaux, notamment, on peut prendre par exemple simplement euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, on sent très bien l'empreinte de la philosophie. Mais euh, il y a Influence, il faut pas il faut distinguer l'influence de ce qui est véritablement un complot troisième euh, troisième piste et eh bien ça a été euh, la franc maçonnerie et notamment dans sa dans sa variante allemande c'est à dire cette ce groupe très obscur encore aujourd'hui des illuminés de bavière euh, qui euh, en réalité, ce qu'il voulait, eh bien, c'était transformer, je dirais, les esprits, parvenir à éclairer, notamment l'Allemagne, le Saint Empire romain germanique. Mais tout ceci a été réinterprété à la lumière de la euh, de la révolution, notamment par l'abbé Baruel, qui a écrit cet ouvrage qui est devenu une sorte de bible du complotisme, les Mémoires, pour servir à l'histoire du jacobinisme. Pour Baruel. Euh, ce qu'il appelle le jacobinisme, c'est très intéressant parce qu'il distingue les jacobins du jacobinisme. Pour lui, les jacobins, ça n'a pas tellement, tellement d'importance. Le club des jacobins a été créé en 89 bien entendu, il l'admet, mais selon lui, le jacobinisme précédé. Le, la création du club des Jacobins et ce jacobinisme prend racine notamment et eh bien dans ce qu'il appelle les arrière-loges de la franc-maçonnerie et plus largement et eh bien dans cette société allemande des Illuminés de Bavière. Et d'ailleurs, il remonte même un moment dans son livre qui est très épais, hein, il fait presque 2000 pages son livre. Euh, il, il évoque une sorte de vengeance des Templiers, ces Templiers qui se seraient transformés ensuite en francs-maçons et lors de la vengeance sonné en 1789 et enfin il y, a la, il y a la dernière facette de ce complotisme qui est extrêmement intéressante à étudier c'est euh, la facette anglaise c'est à dire que dès le début de la révolution française certains français sont convaincus que cette révolution euh, n'est pas du tout du tout le fruit de français mais euh, d'une vengeance qui a été euh, ourdie en angleterre leur vengeance il faut toujours se rappeler bien entendu que quelques années plus tôt louis XVI est intervenu aux côtés des insurgents américains dans la révolte des 13 colonies qui a mené à la révolution américaine et bien entendu à l'indépendance des États-Unis. Donc pour euh, des Français qui refusent de regarder la réalité en face en disant « cette révolution ne peut pas être française ». Bien Là, on, a, on trouve le bouc émissaire tout, vraiment idéal. Cette Angleterre qui, elle, eh bien ne pouvait que se venger de l'outrage qui a été fait. Et puis si on regarde, ce serait une sorte d'effet boomerang en quelque sorte. C'est-à-dire que Louis XVI a soutenu, euh, on pourrait dire, une partie de la nation anglaise en révolte Contre son roi George III, il est tout à fait normal que le premier ministre anglais, qui était d'ailleurs William Pitt, fils de William Pitt père, qui était l'artisan de la grandeur britannique pendant la guerre de sept ans, donc il serait normal que Pitt aurait tenu à se, à venger notamment son roi et à venger aussi la mémoire de son père. Alors cette obsession pour la main cachée s'explique d'abord par, je dirais, le, le caractère inouï de la Révolution française. Car nous avons à faire, il faut toujours quand même insister sur ce point, nous sommes nous habitués aux révolutions qui se sont succédées depuis 89. Il faut toujours se replacer en 1789, ce qui se produit en 1989 est littéralement inouï. On ne pouvait pas l'imaginer même quelques mois plus tôt. Tout le monde savait très bien qu'il y allait avoir des réformes. Tout le monde savait très bien qu'un jour on allait arriver à l'égalité devant l'impôt. Mais le flot événementiel qui commence à partir du printemps 89, c'est quelque chose qui littéralement et eh bien, a saisi les contemporains. Qu'ils soient d'ailleurs euh, attachés à l'ancien régime ou euh, partisans des, des temps nouveaux, c'était quelque chose de totalement inouï. Donc on il faut bien entendu de ce fait se replacer je dirais dans ce contexte totalement inédit et pour quelqu'un qui était attaché d'abord à l'ordre ancien il est certain que eh bien ce qui s'est produit ne pouvait pas être naturel il s'agissait sans doute eh bien de quelque chose qui avait été préparé de longue date l'ancien régime ne pouvait pas s'effondrer en quelques semaines et c'est l'opinion de Baruel, c'est l'opinion de nombreux royalistes euh, qui ne, ne, ne veulent pas, ne peuvent pas et ne veulent pas euh, regarder les faits en face. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette fièvre complotiste n'a pas touché que les contre-révolutionnaires. Certains révolutionnaires, à des moments donnés de l'histoire de la Révolution, euh, ont, été, euh, également, ont, ont partagé cette opinion. Il y a notamment, et je le cite dans le livre, l'opinion de Camille Desmoulins, qui est absolument euh, très frappante. Desmoulins, en 1793, quelque part ne croit plus totalement à la spontanéité de l'origine de la Révolution. Il dit ben « Finalement, c'est les Anglais qui sont derrière. Et pourquoi ?» Et Alors là, c'est quelque chose d'assez étrange. Il dit « Voilà. » Pendant euh, la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, pendant la première révolution anglaise, il y a eu la main cachée de la France. Ce serait Richelieu qui aurait fomenté les premières euh, les, les, les, les premières révoltes qui ont mené euh, les premières résistances qui ont mené à la révolution euh, anglaise des années 1640. Et selon Camille Desmoulins, eh bien euh, l'Angleterre a attendu longtemps, mais finalement, eh bien, elle a pris son temps, mais elle s'est vengée de ce qu'avait fait Richelieu. Donc vous voyez, c'est absolument étonnant de voir qu'un acteur majeur de la Révolution, à un moment donné, face à la radicalisation de cette Révolution en 1793, se dit ⁇ ça ne peut pas être simplement le fruit d'une main française, il y a quelque chose de caché derrière ⁇